Plusieurs d'entre vous m'ont demandé des solutions pour acheter de l'or moins cher ou fait part de solutions qui, à leur avis, permettent d'acheter de l'or moins cher. Il se trouve que la connaissance que j'ai du système de formation des prix de l'or n'est pas compatible avec l'idée d'achat d'or moins cher, excepté un type d'exception dont je vous parlerai à la fin, mais qui est tout à fait marginal. J'ai quand même fait quelques recherches parce que je pense que les idées qui vont contre ce que je sais ou ce que je crois savoir doivent tout de même être étudiées et c'est en acceptant la remise en cause des connaissances que l'on a, voire parfois des certitudes, que l'on peut réussir à avancer et à aller plus loin dans la connaissance. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, y compris dans cette période de congé, comme en témoigne le magnifique paysage qu'il y a derrière moi. Des des hautes alpes françaises dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer ce qui est possible en matière d'or moins cher et ce qui ne l'est pas avant d'entrer dans le vif du sujet si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui bien d'abord soyez les bienvenus parmi nous et ensuite pour ne rien manquer des prochaines vidéos y compris sur le thème de l'or de manière plus générale sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie eh bien c'est très simple, il suffit de vous abonner pour ça vous disposez de l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran donc vous passez la souris dessus et la cloche d'abonnement apparaît sinon vous avez dans la liste des liens qu'il y a sous la vidéo en cliquant sur le plus PLUS majuscule notamment un lien qui permet de s'inscrire directement pour comprendre mon affirmation qu'il n'est pas possible d'acheter de l'or significativement moins cher que ceux qu'on trouve par les circuits officiels, il faut en venir à la base du prix de l'or, c'est-à-dire connaître le processus de formation des prix de l'or. Je vais vous poser le cadre de la formation des prix de l'or. Les prix de l'or se forment sur le marché international de l'or, à Londres. Ce marché s'appelle le COMEX et ce marché est animé par des acheteurs et des vendeurs qui ne sont rien moins que les banques centrales, les banques commerciales et les entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'or, notamment les producteurs. Alors quand j'ai cité, une fois que vous avez entendu les qualités de ces acteurs, on comprend que ces entités négocient évidemment des quantités d'or qui sont considérables et que ce marché est un marché qui est actif, et que le prix de l'or est quelque chose qui est déterminé de manière extrêmement fiable, puisqu'il s'agit d'un marché actif, avec des acteurs qui ont, qui ont de gros moyens, et que, par conséquent, la base du prix de l'or, c'est bien celle-ci. Ce marché permet no notamment de déterminer ce qu'on appelle le prix spot, la notion de prix spot, vous en avez certainement entendu parler, n'est pas propre au marché de l'or, c'est propre à tous les marchés de matières de matière premières. Et ce prix spot, ça correspond au prix d'équilibre entre l'offre et la demande quand il s'agit non pas d'or, non pas d'achat d'or à terme, car on peut aussi acheter de l'or à terme comme la plupart des matières premières, mais quand il s'agit d'or qui est acheté pour être livré. De par la logique, de ce système de fixation des prix, on comprend que le prix spot est le prix le plus bas du marché au authenté. Tous les prix du marché de l'or dérivent de ce prix spot et on en déduit que, à moins d'être soi-même un acteur du, du, du COMEX, on n'a pas accès au prix spot. On a accès au prix spot plus une marge qui est prise par chaque intermédiaire qu'il y a entre nous et le COMEX. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de prix de l'or, c'est de quel or parle-t-on Est-ce qu'on parle, Est qu parle d'un or pur à 100%, d'un or pur à 95%, d'un or pur à 99%, d'un or 18 carats euh, Car toutes ces catégories, ces catégories d'or existent sur les différents marchés de l'or. On sait que l'or utilisé en bijouterie n'est pas, pas un or pur, c'est un or de 18 carats, voire moins. Et il faut être conscient que lorsqu'on veut acheter de l'or, si on ne passe pas... Par un marché qui est directement lié au Comex, même si on n'est pas directement soi-même sur le COMEX, on peut acheter n'importe quel type d'or sans savoir, sans avoir de garantie. Quand je dis sans savoir, je veux dire par là sans avoir de garantie sur le type d'or que l'on achète, c'est-à-dire sur la teneur d'or que l'on achète. Alors, quel est l'or que l'on trouve sur le COMEX Eh bien, c'est l'or qui obéit à la réglementation internationale qui a été euh, décidée par les, les grands opérateurs sur l'or, c'est de l'or, c'est de ce qu'on appelle du 4 x 9, c'est-à-dire c'est une pureté à 99,99%. A ,99%. partir de là, ça veut dire que ce qui sert de référence à matière, matière d'or, que l'on soit acheteur sur le Comex, ou que l'on soit simple particulier qui va acheter de l'or à un, un revendeur spécialisé qui a Pinot-sur-U et qui a toutes les autorisations pour faire cela, eh bien c'est l'or à 99,99% ,99%. ce qui veut dire que si vous achetez de l'or quel que soit le circuit par lequel vous passez et que vous n'avez pas une facture qui vous, donne, qui vous donne cette garantie de pureté sur votre or vous avez toute chance de vous faire avoir la catégorie d'or officiel qui n'a pas toujours cette, ce degré de pureté de 99,99%, ce sont certaines pièces d'or d'investissement mais qui sont parfaitement, euh, parfaitement cataloguées, et qui, elles, doivent avoir une pureté d'au moins 90%. Ça fait partie des critères des pièces d'investissement. Parmi, parmi ces pièces, eh bien, on trouve le fameux Napoléon, on trouve notamment le fameux Crugurant sud-africain, et éventuellement d'autres pièces que je n'ai pas en tête. Donc toutes des autres pièces d'or d'investissement reconnues dans le monde, que ce soit l'eagle américain, que ce soit la Maple Leaf canadienne, que ce soit le panda chinois, que ce soit le nugget australien, sont des pièces je, je ne suis plus certain de la teneur, en tout cas c'est au moins 99, je crois que c'est 99,9% et je me demande même si ce n'est pas 99,99%. ,99. Toujours est-il que ces pièces sont parfaitement identifiées puisque elles ont un nom, euh, elles ont un nom, elles ont une origine euh, qui est euh, ben le le, ce qu'on appelle la, la, les monnaies des, des, des, différents, des différents pays, donc des, sortes, des ateliers de fabrication de pièces d'or des, des différents pays, et euh, on sait euh, quelle est leur teneur en or. Quand on a compris euh, cela, ou cas quand on a pris acte de cette réalité en si ce qui si concerne la normalisation du marché de l'or, la normalisation de ce qui est vendu sur les marchés de l'or, que ce soit en type d'objet ou en teneur, en teneur d'or, on comprend qu'il n'est pas, il, il pas possible que certains opérateurs vendent moins cher que les prix qu'il y a sur le COMEX, ou que les prix qui se font pour ces grandes pièces d'or, ces grandes pièces hein, en, termes de, en termes de quantité produite et en termes de, de, de renommée, dont je viens de vous parler. Pourquoi Parce que, imaginons que je sois un, product, que je sois un producteur d'or, euh, j'ai trouvé dans mon jardin une petite mine d'or, un coup de chance extraordinaire, et je, je décide d'exploiter de, cet or et de le vendre. Euh, cet or, par chance, est quasiment à fleur le sol, donc j'ai des, des coûts d'extraction qui sont très faibles. Il, il va s'agir pour moi simplement de fondre, de, de fondre l'or sous forme, sous forme de, de lingot, et je décide de vendre cet or sur le comex j'ai un coût d'extraction qui est peut-être, enfin j'ai un coût de production de, de, de, de l'or qui va être peut-être 5 fois, 5 fois plus faible que celui des opérateurs du COMEX. Donc à l'heure actuelle, un kilo d'or, ça se vend à peu près 55 000 euros. Enfin, les, les, cours, euh, les cours bougent, vous le, vous le savez, mais enfin, on est grosso modo à ce prix-là aujourd'hui, 56 000. Euh, si moi, mon prix euh, mon kilo d'or me revient à la moitié, à 28 000, dites-moi pour quelle raison j'arriverai sur le COMEX en proposant mon or à 28 000 sachant que, là, à l'instant, le marché est à 55 253 euros le kilo. Eh bien, je vends un monore à 55 253 euros le kilo, euh, puisque c'est le prix d'équilibre et qu'à ce prix, il y a, il y a preneur. Je n'ai même pas besoin de faire 1% de moins ou 3% de moins. Euh, donc, quand on a bien compris ce que c'est que ce marché, euh, on comprend dans la foulée qu'il n'y a strictement aucune possibilité raisonnable de trouver de l'or moins cher sur le marché, excepté une niche toute particulière dont je vais vous parler à la fin. Par conséquent, lorsque on vous fait des propositions, parce que dans les recherches que j'ai faites avant de faire cette vidéo, je sais que cela existe, notamment, notamment vous avez des marchands d'or africains, qui sont de fait des trafiquants et des escrocs, euh, qui euh, vont, vous, pro vont pro vous proposer de l'or extrait de mines malienne, ghaniennes, etc. à un prix qui va être une, une sorte de prix direct du producteur au consommateur, ils se foutent de vous, puisqu'ils n'ont strictement aucune raison de vous vendre leur or 20% moins cher que, que, que ce qu'il y a sur le comex, alors qu'ils pourraient très bien les couler de, par les voies, euh, les voies officielles au prix officiel. Si vous suivez les, explications que je fais, les informations que je suis en train de vous donner depuis le début de cette vidéo, vous allez vous dire, oulala, l'or, décidément, ce n'est pas un marché facile, et euh, il semble qu'il y ait beaucoup d'arnaques. Ben oui, il y a beaucoup d'arnaques sur l'or, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un marché qui génère des valeurs énormes, énormes sous de très petites quantités, euh, pour lesquelles il y a une, une demande considérable, surtout dans certaines périodes comme, au, comme aujourd'hui. Euh, donc l'or est un marché qui, euh, qui voit fleurir les escrocs et les, les escroqueries. C'est la raison pour laquelle le thème de l'or moins cher en fait est un appât euh, un appât que manipulent toutes sortes d'escrocs dans le but de, bah, de vous attraper et de vous fourguer Dieu sait quoi à la place de l'or à un prix qui ne sera pas cher pour de l'or mais qui sera horriblement cher pour quelque chose, qui sera peut-être du tungstène, du cuivre ou un alliage de quelconque euh, avec une, une petite couche d'or euh, de façon à mieux attraper les gogos. Je vous ai quand même dit qu'il y avait une possibilité marginale d'avoir de l'or moins cher dans des conditions qui soient des conditions de sécurité et de crédibilité acceptables sur la marchandise que l'on achète. Alors je vais vous parler d'un cas que je connais puisque je l'ai pratiqué. Dans certains pays producteurs d'or, la Thaïlande par exemple, il est euh, possible euh, d'acheter de l'or moins cher tout simplement parce que l'or qui est vendu dans le pays euh, est vendu, donc ce n'est pas de l'or qui est vendu sur le Comex, c'est enfin, en tout cas euh, pas totalement, peut-être une partie est vendue sur le Comex, je n'en sais rien. Euh, dans ces pays-là, euh, l'or qui est utilisé par les joailliers est vendu par les producteurs d'or aux joailliers à des conditions qui sont certainement avantageuses pour eux mais qui sont néanmoins des conditions inférieures à celles du marché international. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez des bijoux en or chez ces joailliers, eh vous allez de facto payer votre or à un prix qui est inférieur au prix international. Maintenant, euh, ce n'est pas de l'or pur que vous achetez, enfin je veux dire, ce n'est pas de l'or, euh, la matière brute que vous achetez comme quand vous achetez une pièce d'or ou quand vous achetez des lingots. Euh, C'est de l'or qui est présenté sous forme de bijoux. Donc au prix de la matière première s'ajoute bien sûr toute la valeur ajoutée du travail du joaillier et euh, cela augmente considérablement le prix de la pièce, de votre pièce au sens objet, euh, de, de votre objet d'or. Euh, par, rapport à son, euh, par rapport à son poids d'or. Donc il faut vraiment que le prix de départ de l'or dans ces pays soit beaucoup plus faible que les prix internationaux, pour qu'une fois que vous l'achetez sous forme de bijoux, vous ayez quand même un prix inférieur au prix de l'or sur les marchés internationaux. Bon, ça existe, ça existe, à une époque c'était possible dans certains pays, je ne sais pas si ça l'est encore, puisque au fur et à mesure que les prix de, de l'or ont augmenté sur les marchés internationaux, peut-être. Que les, les fournisseurs d'or euh, sur le marché privé de ces pays-là ont aussi augmenté leur, le prix de leur fourniture aux joailliers locaux et peut-être que ce que je vous dis n'est plus d'actualité. Toujours est-il qu'à une époque ça existait et qu'il y a même eu une époque où le prix de l'or plus la valeur ajoutée du joaillier était globalement inférieur à, à poids égal, inférieur au prix qu'il y avait sur les marchés internationaux. Bon, cela dit, quand on achète de l'or dans ces conditions, la seule garantie que l'on a, c'est le sérieux du joaillier. Bon, On peut estimer que les joailliers sont sérieux, ils ont pignon sur rue, et puis ça se passe souvent dans des pays où euh, l'escroquerie euh, n'est pas réglée, en passant par, les, par des voies judiciaires qui sont relativement, euh, euh, relativement peu fiables, mais est réglée de manière beaucoup plus directe et donc beaucoup plus dangereuse pour, pour les escrocs. Il empêche, alors que lorsque vous achetez un bijou à or dont la teneur va être, on a souvent des teneurs beaucoup plus élevées que les 18 carats qu'on a en France, peut-être 95% ou quelque chose comme ça, vous aurez quand même un certain mal ensuite à euh, le revendre. Bon, il faudra que vous passiez par un revendeur en France qui va commencer à le peser, à faire des calculs, des machins pour vous dire si ça vaut tant. Et là, vous, vous risquez fort de vous faire arnaquer, non pas par le bijoutier de tel ou tel pays euh, lointain mais par l'euro vendeur auquel vous allez vous adresser. Alors finalement qu'est-ce qui reste comme moyen pour acheter de l'or moins cher Eh bien le moyen tout bête qui est à la portée de tout particulier qui veut acheter quoi que ce soit d'ailleurs, c'est de comparer les prix, non pas entre toutes les, tous les vendeurs accessibles, parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut éliminer, et ça j'en parle, parle dans ma formation sur l'or, la formation sur laquelle je travaille, qui sera, qui sera prête d'ici une quinzaine de jours à peu près, euh, il faut se tourner vers les, les très grands revendeurs d'or, notamment pour les, parties, les particuliers, ceux les boîtes qui ont vraiment pignon sur rue, qui ont de euh, l'ancienneté, qui ont, qui ont euh, euh, tout un tas de, de témoignages de leur, de leur sérieux, euh, et puis comparer les prix du lingot d'or chez la boîte A par rapport à ceux du lingot d'or chez la boîte B qui est une boîte tout aussi importante et crédible et il y a des petites différences puisque chaque gros vendeur a sa propre politique de marge. Alors là on ne on sera pas du, du tout sur des différences euh, fantasmées du type je vais acheter mon or 20% moins cher euh, mais vous aurez peut-être un point, deux points, deux points et demi de différence, ce qui n'est pas négligeable. Mais, Concrètement, acheter de l'or moins cher, ça veut dire ça. Le reste, bah, le reste ça c'est le classique, le reste c'est l'escroquerie. Je vous parle de manière bien sûr plus approfondie de ces maisons auprès desquelles on peut acheter de l'or en toute, en, toute, en toute sécurité et en toute confiance, dans, dans cette formation sur l'or que je suis en train de préparer. Vous pouvez vous inscrire à cette formation à partir du premier lien qui est sous la vidéo. Je pense qu'il est visible directement sans même avoir besoin de cliquer sur le plus PLUS majuscule. Si cette vidéo vous a plu, ben comme d'habitude, je vous encourage vivement à liker avec le pouce bleu. Je vous encourage également à la partager et puis aussi à la commenter puisque vous savez que pour moi, les commentaires sont un, un moyen privilégié d'établir le contact avec vous. En attendant que ceux qui sont en congé passent les meilleures vacances possibles, si vous avez déjà repris le travail, eh bien, bon courage à vous.